J'ai entendu parler d'un endroit où les filles te lavent partout, pendant plus d'une heure, avec des gants de toilette et de la mousse. J'aime bien. Il y a quelque chose de grisant à glisser lentement dans le glauque, comme un bout de merde sur un bord de cuvette. Le chemin le plus court vers l'extase, sans doute. Intéressant. J'ai le prospectus. On peut demander au barman. Il doit connaître. T'en mets aborder la bulle, donc. Est-ce que je suis du voyage Pourquoi pas Du côté du oui, il y a la perspective d'une nouvelle expérience et le sexe. Du côté du non, il y a la morale ou l'éthique. Ben ouais Je suis en Chine Mais ça pourrait être ailleurs Tant que c'est n'importe où Que c'est un peu plus sale Un peu plus pauvre, un peu plus loin Ce que je suis venu chercher ici J'aurais pu le trouver n'importe où En dehors de l'Europe Là où on comprend pas bien la langue C'est important parce que dès qu'on comprend On réalise que les gens parlent à peu près Des mêmes choses partout Le fric, le cul, la famille, la bouffe L'ordre change juste en fonction de la classe sociale C'est comme la télé, c'est la même partout Les mêmes séries d'amour débiles Les mêmes as et les mêmes concours de chanteurs ringards Eux aussi, ils ont leur Star Academy Pas vraiment exotique, mais les filles sont belles et les chinoises, quand elles sont belles, elles ont une beauté spéciale. Pas vraiment l'éclat d'un humain, plutôt celui d'un objet. Sourire imperturbable, prune noire immense et brillante, comme l'étrange reflet dans la flaque. Elle nous montre seulement ce qu'on veut y voir. Elle nous montre seulement. Elle nous montre seulement. La trace laissée par une tradition millénaire de soumission linéaire. Des seigneurs soumis à l'empereur, des paysans aux propriétaires, des fils de paysans à leur père, les petits frères aux grands frères, et les femmes et les femmes à tout le monde. Le tout en bas de la chaîne de soumission. Shanghai, karaoké, hôtel. C'est un récit concert. C'est du théâtre électro-acoustique.